Oui, oui. Traitez-en les cas de fraude maintenant. Oui, ne vous inquiétez pas. On les réglera. Je le la très cher. Mon fils. Rien ne s'est de nulier. Le professeur surpris en froid grand délit d'Autriche. Le plus tôt la Gervoura. Alors, quelles sont vos, vos propositions Expulsion de l'établissement. Et interdiction de passer le bac pendant 5 ans. 5 ans? ans Oui. Mais, je, mais monsieur, je vous dis que mon fils est innocent. prenez au des drôles. سلام سلام لباس ليكم اخباركم جزاكم لا كل والده كاع راه عرفتي علاش انا وديت داك المشكل بروفيسور جديد دبا غايبين حتى يدي انتي وراك ما تخافش ورا تبعث الرابط واهم تسنقش المشكل ولا, ولا اللي ما je ne qu'on pas attrapé un de la vie. Je ne pas de la salle, mais pas je n'ose pas, j'ose imaginer quelle que sera sa, sa punition. Qu'est-ce que dit Traduis-moi ça. Rien ne va lui arriver. Voilà, là il a quand même discuté avec le proviseur. Tout ce qu'il a fait, il sera arrangé. Rien ne va lui arriver papa. le pas. Mais c'est le proviseur. Non seulement vous accusez mon fils pour tricher sans une preuve quelconque solide, et voilà, vous me faites passer le temps pour rien. Les jeunes hommes qu'on a travers avec, avec, avec une brèves, il ne risque à rien et voilà mon fils Kamara qui risque de ne pas passer les bacs pendant 5 ans. Voyez-moi ça. Hein? Mais monsieur, vous avez mal compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Comment ça Si je ne parle pas l'arabe, je comprends quand même quelques que mots. Mais je crois que monsieur, vous avez oublié que je parle et comprends parfaitement l'arabe Sidi et moudue. Messieurs, ne sors pas jusqu'à ce qu'on termine cette mascarade. Assieds-toi Il n'y a rien. C'est votre parole contre la mienne Ce que je peux faire, c'est une suspension d'un an. C'est-à-dire, Camara redouble et passe le bac l'année prochaine. Et Abdel Lui, rattrapage. Abdel traité favorablement Alors mon fils, c'était la justice Monsieur, arrêtez de, me, de nous mentir, de vous mentir. Vous savez autant que moi que votre fils a frigé. Sans vraiment, c'est de l'injustice. Non, ceci est impossible. Si Abdel refait l'année, on va m'envoyer dans un village. Si vous faites un scandale, je vais juste partir à notre lycée. C'est du dépoible, monsieur. Pas, on me laisse ça. Une année, c'est pas grave. De toute façon, le rattrapage, je m'y attendais. Mais moi, j'ai des verbes de chimie. Et là, la racave, De toute façon, on est des imitants, on ne sera pas traité à l'égalité, mon fils. Que ferais-je C'est de la discrimination, mon fils. Allons à la maison. Vraiment ça. Oui monsieur, oui, c'est réglé. En fait, c'est juste un professeur immigré qui faisait un excès de zèle. On va s'en occuper. Moi, je ne sais pas le salaire. De toute façon, c'est juste un immigré.